Regrouper des passionnés de dessin et de peinture. Favoriser les rencontres et les échanges. Permettre à chacune et chacun de créer, quel que soit son niveau.